Chers traders et investisseurs Mardi 28 avril, bonjour Alors le marché est toujours calme Donc il monte, c'est toujours ce qui se passe dans un marché calme Nous sommes quasiment en haut du trading range sur le DAX dont nous parlons depuis plusieurs jours Et ce haut du trading range a d'ailleurs été atteint en fin de matinée Comme nous le prévoyons alors maintenant, ce qui va se passer va devenir intéressant. Nous attendons des chiffres tant macroéconomiques que microéconomiques importants d'ici la fin de la semaine, avec par exemple la publication des résultats des GAFAM qui commencent ce soir après le marché américain. Donc, si les marchés ne refluent pas, nous visons 300 points plus haut sur le DAX, c'est-à-dire aux alentours de... 11 100 nous ne serions pas surpris d'aller les toucher dans un premier temps. Nous verrons bien, il est impossible de faire des prévisions plus éloignées ou plus élevées. Dans ce contexte ce matin, ce fut simple et limpide, nous avons réalisé un strike de nouveau deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille culinane. Évidemment, les marchés ont bien monté. Espérons un après-midi un petit peu plus animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain